Une vidéo pas vraiment euh, similaire au contenu que je produis d'habitude sur les réseaux <rire> c'est un concept que j'ai en tête depuis euh, pas mal de temps donc j'avais super envie de vous filmer comme vous pouvez le voir euh, ici j'ai mon ordinateur parce que je vais tout simplement euh, faire de la retouche photo la retouche c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, je suis euh, vraiment novice dans ce domaine, hein, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore tout ce qui est euh, tout ce qui touche à la photographie en fait. Et du coup j'avais vraiment super envie de faire ce concept qui me trotte en tête depuis euh, plusieurs mois, de faire une sorte de battle de retouches en fait. Et aujourd'hui euh, je vais affronter, euh, je pense, une étoile grimpante du monde de la photographie sur Insta. C'est Noémie. Noémie, vous la connaissez sûrement euh, comme co-organisatrice du tournoi des sabots fendus. Mais Noémie, elle fait aussi de la photo. Elle se passionne vraiment euh, dans la photographie depuis plusieurs années, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, je suis juste euh, fan de son travail. Je suis fan de ce qu'elle fait. Du coup, aujourd'hui, on va s'affronter sur deux photos. Une de sa chèvre euh, chaussette et une euh, de Fanfan et moi. Tout en sachant euh, qu'on avait le thème de la neige. Alors, sans plus attendre, c'est parti commence par euh, mettre deux fois la photo. Il euh, y en a une que je vais garder en original en fait euh, comme référence et comme ça je pourrais faire un, un effet avant après et ça me permet moi aussi de me rendre mieux compte euh, de ce que je fais quand je travaille et de pas de pas partir trop loin. En fait, tout simplement. Mais du coup, euh, au final, j'avais commencé par mettre du contraste et ça marchait pas du tout parce que euh, chaussette est noire et du coup, noir sur fond blanc euh, vite, ça peut être trop contrasté, on voit plus rien du coup j'ai annulé <rire> euh, j'ai juste rajouté une petite vignette et là j'essaye de travailler sur euh, la couleur du fond en fait parce que même si on a essentiellement euh, du gris blanc à cause de la neige on a quand même un petit peu de, de végétal dans le fond en arrière-plan très très très flou et du coup c'est pour ça que je voudrais essayer euh, d'en tirer parti mais si c'est bien fait ça devrait être joli alors j'ai vérifie fait que tout est bien euh, détouré correctement parce qu'évidemment, il ne faut pas que la chèvre devienne rose ce n'est pas le but à mon tour de retoucher donc j'ai commencé par importer ma photo dans Lightroom j'ai recadré un petit coup et puis ensuite je suis venue jouer avec le peu de couleurs qui reste à cause de l'hiver donc j'ai essayé d'en récupérer un petit peu et donner des tons assez roses j'aime bien euh, un petit peu la chaleur je suis venue appliquer les réglages de base, de lumière, tout ça à ma photo. Je l'ai exporté. Et là, du coup, je suis en train d'essayer de rajouter un effet un peu de halo. Je ne sais pas trop comment le décrire. Je tente vraiment des choses, hein. j'expérimente. Je suis mitigée, je ne sais pas si je m'arrête là, à la fois, je suis quand même contente du résultat. J'ai vraiment galéré pour cet effet de lumière. Mais là, je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Oh, mais si, je sais, je vais essayer d'ajouter euh, de la neige. Je ne sais pas du tout si c'est possible. Je ne sais pas du tout si je sais faire ça. Mais je vais essayer de rajouter un truc à ce niveau-là. Dans Snapseed, j'ai supprimé les éléments indésirables. J'ai recadré un petit coup. J'ai supprimé voilà, tout ce qui était foin, tout ça. J'ai retouché les yeux pour rajouter un petit peu de structure et de, de texture dedans. Ensuite je suis venue appliquer un petit peu de lumière, de luminosité devant son regard pour faire ressentir le fait qu'elle regarde en haut. J'aimais bien sa position donc voilà. J'ai retravaillé le cadrage, j'ai eu un peu de mal donc euh, à trouver quelque chose qui me plaisait. Donc je m'y suis repris à plusieurs fois. Donc pareil la lumière. Et ensuite je suis venue avec euh, un pinceau souligner ses traits, parce que vu qu'elle est noire ça ne ressort pas beaucoup dans son poil du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ressortir un petit peu bon et ben finalement je me suis décidée euh, pour la neige je pense que je vais garder cette version je vais peut-être euh, diminuer encore le contraste de l'effet de halo du coup j'aime beaucoup par contre là je vais tenter de changer la couleur du fond j'ai mis dans des tons un peu rouge rose et je suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de garder donc je vais tenter d'autres choses voir Ouais je, je cherche Je cherche à voir si quelque chose me convient mieux Parce que la fois j'aime quand même beaucoup hein, avec le rouge Mais euh, oh avec du rose un peu violet c'est très joli aussi Ouais non en fait ma première idée était clairement la meilleure Donc on va rester là dessus Je vais vérifier un dernier avant après voir si je suis satisfaite Cette photo là, elle est donc issue de notre shooting dans la neige que j'avais fait à la base pour euh, Jump Your air et euh, cette photo là c'est la seule que j'ai un peu sortie euh, du shooting parce que on ne voyait pas clairement euh, les produits ou quoi que ce soit mais du coup je l'aime très fort, je la trouve trop jolie, du coup je vais commencer par la recadrer parce que pour le coup je trouve que le cadre est pas ouf je suis vraiment pas, pas à l'aise avec le recadrage là je pense que j'ai un cadre qui me plaît assez, euh... Du coup je suis en train de travailler sur les couleurs, donc j'essaie de jouer un peu sur les courbes. Donc on va rajouter un petit effet de vignette. Je redécouvre mes propres outils, c'est très compliqué. Là vraiment les photos dans la neige c'est assez... ouais j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que j'avoue que ça me facilite pas la tâche. Ouais j'ai du mal à savoir si je suis convaincue par ce que je fais, mais si ça va c'est quand même pas mal. Ensuite j'ai pris cette photo, la photo de Mayna, donc pareil, je l'ai apportée dans le Lightroom, j'ai recadré et j'ai joué avec le peu de couleurs qui restaient, donc toujours pareil en essayant de rechercher un petit peu le, le peu de orange qu'on aperçoit dans le fond. Puis j'ai appliqué les réglages de base, on va dire. Pareil dans de recadrage, toujours recadrage et je voulais donner un petit peu une ambiance assez fermée aux deux parce que j'ai trouvé hyper mignon à se regarder. Donc voilà, j'ai essayé de retoucher les yeux Bon, allez maintenant c'est le moment de jouer avec les couleurs <rire> Je pense que vous avez tous compris maintenant que c'est ma partie préférée J'aime bien le bleu, c'est vraiment notre couleur Mais à la fois c'est un paysage, tu ne sais pas censé si nous... être Oh, si je mets un petit bleu plutôt sciant, Je pense que ça peut faire un effet presque noir et blanc, ça peut être pas mal du tout Bon, je vous avoue que là j'ai un peu de mal avec cette photo. Quoi? Mais non, mais je suis toujours... Oh! Je me perds. Autant pour chaussettes, sa position me donnait vraiment une idée par rapport bah, au Wallou de lumière euh, que j'ai rajouté, autant là, il bah, faut forcément que la neige soit mise en avant. Mais j'ai du mal à trouver vraiment comment le faire. Et là, j'ai essayé de lisser un petit peu le fond parce que je le trouvais trop, trop voyant. J'ai... J'ai ensuite rajouté un petit peu de lumière, pareil, devant le regard pour guider le regard des deux, au centre. Les réglages de base, toujours. Et ensuite, je suis venue un petit peu lisser la neige, les éléments euh, en trou qu'il y avait. Et là, en fait, je suis venue dupliquer le fond, on va dire, avec la double exposition. Donc, C'est-à-dire que j'ai voulu remettre un petit peu d'arbre euh, coloré, le petit arbre coloré qu'on voit au-dessus de la tête de Fanfan. Je voulais le, le faire ressortir un peu et le faire réapparaître que la photo s'est un petit peu comblée on va dire à part ça je vais peut-être rajouter à nouveau le petit effet de neige comme ce que j'avais fait sur la photo de chaussettes mais j'ai peur que ça ça bloque, enfin qu'on voit moins du coup celle que je souffle donc on va tester ça je pense avoir plutôt bien réussi tout ce que je voulais, la photo est presque prête, il y a juste un détail qui m'embête, c'est est-ce que je laisse les fils à l'arrière ou pas Parce que j'ai très envie de les enlever, mais d'un autre côté j'ai peur euh, que du coup euh, le nuage de neige soit moins joli. Donc euh, je ne sais pas trop. Je vais essayer de l'enlever et on va voir si ça marche. Et après euh, je pense que ce sera tout bon. Et voilà, je suis super contente. Euh, finalement, ça a été très facile. Euh, de retirer les clôtures, ça n'a pas du tout eu l'effet que j'ai eu peur que ça ait du coup là il ne reste qu'une étape qui est de me dérougir un peu les mains en fait je vais me les teindre en bleu tout simplement donc là j'ai pris une espèce de bleu vert et je vais me teindre les mains que ce soit quasiment inexistant mais voilà il y a quand même une légère différence et pour moi c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je pense que je suis satisfaite et contente de ce que j'ai fait. Du coup bah, ça part en exportation aussi. <rire> tes photos elles sont super jolies et, euh, et du coup n'hésitez pas à voter, euh, dites moi euh, dans les commentaires je ferai peut-être un sondage sur Insta, tiens on va faire ça écoutez, si euh, je trouve sur Youtube la fonction pour mettre des sondages j'en mettrai sûrement un quelque part donc soit sur le i, soit dans l'onglet communauté je me débrouillerai euh, si je ne trouve pas, euh, dites moi en commentaire euh, quel... Euh, quel style de retouche vous parle le plus L'art de la photographie c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. En tout cas moi je suis euh, super contente d'avoir fait cette expérience. Je suis super contente d'avoir eu une adversaire aussi coriace qui m'a proposé des choses aussi belles. Euh, moi sur ce euh, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo.